Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur mon partenaire. Donc euh, mon partenaire c'est Instant Gaming, donc Instant Gaming c'est quoi Et eh bien c'est un site où que vous avez des réductions, donc euh, ça va de à peu près moins 20 jusqu'à moins 80% Donc euh, ben, c'est enfin ça peut être bien, les prix sont raisonnables, par exemple euh, ce jeu là au lieu de coûter 20 euros il coûte 3 euros euh, voilà, vous avez plein de réductions, euh, donc euh, vous allez devoir taper dans la barre RL, donc cette URL là, donc euh, c'est www.instant-gaming.com slash fr slash point d'interrogation IGR est égal à la signe ou bloche, donc euh... C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne fin de journée, à plus.